Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous préciser quelque chose que peut-être vous ignorez, c'est que au plus vous tradez à long terme au plus vous augmentez votre risque de perte. Effectivement si vous regardez les marchés vous pouvez regarder sur du très long terme vous voyez que vous avez des mouvements de marché assez chaotiques par moment et si vous investissez une somme importante vous risquez de perdre beaucoup si euh, vous vous tradez à très long terme, parce qu'un marché peut varier très rapidement du jour au lendemain. Donc euh, soit vous faites du trading à long terme, mais alors vous ne pouvez investir que très très peu d'argent pour limiter votre risque, donc prendre un très petit levier, ou alors vous euh, tradez à court terme et à ce moment-là, vous pouvez à certains moments prendre vraiment un levier important et gagner beaucoup d'argent rapidement. Donc c'est clair que si vous hésitez entre scalping, day trading, swing trading ou encore à plus long terme, euh, vous devez savoir que votre risque de perte est important. J'ai un ami qui a complètement clôturé euh, toutes ses positions euh, récemment parce qu'il tradait à long terme, euh, donc il avait placé euh, son argent. Euh, et il s'est rendu compte que le marché était, était trop, trop risqué pour le moment, il a euh, arrêté. Et euh, il a bien fait parce que c'était trop chaotique. Euh, il risquait de perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, si vous voulez vivre de la bourse, eh bien, je vous déconseille tout à fait de faire des investissements à long terme. Vous pouvez perdre des sommes très importantes très rapidement. À peu près tous les deux ans, vous avez un crack, que ce soit sur euh, un ou l'autre actif. Et à ce moment-là, ça peut faire très, très mal. Donc, euh, si vous avez de l'argent à investir en bourse, Faites-le à court terme, faites du trading à très court terme, du scalping comme ce que je conseille dans la plupart de mes vidéos. Donc si vous avez déjà vu d'autres vidéos, vous voyez que je reviens toujours avec cette technique de scalping parce que c'est selon moi, après 10 ans d'expérience, ce qui est le mieux. D'ailleurs je vous ai également parlé de Benoît Rousseau dont je vous recommande la lecture de son livre. Et lui, il a perdu pendant 10 ans. Et pourtant, bon, ce n'est pas, pas le dernier venu. C'est quelqu'un, de. il est ingénieur, il a fait des études, il a été enseignant. Et donc, il faisait les choses de manière systématique, en étudiant bien les marchés. Et puis, il a repris une très grande quantité de ses trades qu'il a analysées. Il s'est rendu compte que la plupart de ces trades, à un moment donné, avaient été gagnants. Et puis, il y a eu un retournement et il a perdu de l'argent sur ses trades. Donc, il s'est dit, il ben, ne faut pas être idiot. Hein. Donc, euh, si, mettrait, si la plupart de mes trades sont gagnants et qu'après je perds, ben, je ne vais pas attendre qu'ils deviennent perdants. Donc, euh, il s'est mis à faire du scalping et il gagne beaucoup d'argent depuis qu'il fait du scalping. C'est ce qui m'a convaincu, moi, à m'intéresser également au scalping et à mettre au point une formation au scalping. Donc euh, réfléchissez, euh, qu'est-ce que vous préférez, euh, est-ce que vous préférez euh, du court terme avoir des résultats rapides mais sûrs parce que vous sortez rapidement du marché donc vous n'êtes pas exposé en cas de crack ou en cas de changement euh, euh, stratégique économique important et des chutes importantes, vous allez en voir hein, si vous vous intéressez au marché. Euh, je ne sais pas si vous étiez sur les marchés en 2015, le 15 janvier 2015 il y a eu un un fameux crack et ça a fait mal à beaucoup de brokers qui ont perdu pour certains des centaines de millions. Il y en a un à Alpari qui a fait faillite d'ailleurs. FXCM s'est retrouvé avec 225 millions de pertes en un jour donc vous voyez que ça peut faire très très mal. Il euh, y a des clients qui ont perdu énormément d'argent également, ils réclamaient même des sommes à ses clients euh, parce que leur compte était en négatif, donc c'est assez absurde, mais bon, bref, ça c'est un détail. Mais donc c'est pour vous dire que ça peut arriver et que si vous tradez à très court terme au scalping, vous vous exposez beaucoup moins à ce genre de problème. Voilà, donc euh, si vous êtes intéressé par le scalping, eh bien euh, vous avez ma formation scalping et plus ishimoku, c'est ce que je vous conseille. Et là vous verrez que vous pouvez faire euh, des journées de trade fantastiques sans prendre de risques et euh, avec des résultats vraiment évidents, probants. Regardez en dessous de cette vidéo les avis de mes clients, vous avez Serge Demoulin avis. Vous verrez euh, ce que pensent mes étudiants qui ont acheté euh, mes formations au trading. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et je vous dis à très bientôt, soit dans une de mes vidéos, soit dans une de mes formations. À très bientôt, au revoir.